Bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un produit qui est destiné aux youtubeurs, streamers ou aux des gens qui veulent simplement discuter avec ses potes sur Discord. On va voir un microphone USB qui répond à tous ces critères, c'est le Yanmay. Donc ce microphone Yanmay... Je l'ai avec moi, il est juste ici. Premièrement, c'est un microphone USB, c'est-à-dire qu'on vient le brancher directement à son ordinateur avec un câble USB de 1m50. Ce qui laisse un peu de marge, mais pas trop. Donc faites attention quand même si vous souhaitez streamer avec votre PC qui est à l'autre bout. Ce microphone est fait entièrement en plastique. Évidemment, pour le prix, ça se comprend. Mais on reviendra au prix plus tard. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Il suffit de le brancher directement sur une prise USB de votre ordinateur. Et il n'y a aucun logiciel à installer. Le microphone en fait est directement reconnu par votre ordinateur et il est utilisé comme microphone principal. Ce microphone est du coup conçu pour tout ce qui est streamer, youtubeur, des gens qui réalisent des vidéos et qui ont besoin d'un micro, les chanteurs également, la restitution de voix, ou réaliser des podcasts. Malheureusement celui-ci n'est pas compatible avec les smartphones ou tablettes, c'est seulement pour les PC. C'est donc un microphone à condensateur avec comme réponse du 20 Hz à 20 000 Hz, donc c'est ce que l'oreille entend, ce qui lui permet d'être utilisé dans la capture de chants, de voix ou d'instruments. C'est également un microphone très directionnel, c'est-à-dire que la capture du son va se faire par l'avant et non sur les côtés. Donc si vous êtes sur le devant du microphone, on va vous entendre très clairement lorsque vous parlez, mais si vous êtes sur le côté, on ne vous entendra plus. Faites bien attention à cela et ne prenez pas le microphone comme ça. On a de livrer avec ce microphone un pied en araignée pour pouvoir le poser et empêcher la restitution des à qu'il y a par exemple sur une table lorsqu'il est fixé. Et également un filtre anti-pop qui vient se placer juste devant le micro et qui est fixé à l'araignée. Le Yanmei microphone est ici monté sur un pied de chez New Year, mais dans la boîte, il est livré avec un petit pied qui vient se poser sur votre bureau. Donc si j'ai choisi ce micro, c'est parce que sur Amazon, il est très bien noté. Il est quasiment semblable au Bird UM1, mais il est beaucoup moins cher. Ce microphone, vous pouvez le trouver entre 30 et 35 euros sur Amazon. Les prix varient, donc regardez bien. Dans la description, je vous ai mis un lien directement vers le produit. Mais on va tout de suite passer au test audio et voir la qualité de celui-ci. Bon et bien voilà, on se retrouve sur mon ordinateur et ici on va tester la qualité du microphone. J'ai donc lancé sur mon ordinateur un enregistrement avec Audacity. J'ai également mon micro cravate et le micro de la caméra qui est en train d'enregistrer. Comme ça on va pouvoir faire une comparaison entre chacun des micros. Du coup voilà ce que ça donne quand je parle avec le micro de la caméra. Donc on peut entendre ma voix. Maintenant voilà ce que ça fait quand je parle avec le micro USB Yanmei. Donc on peut voir que c'est une qualité qui est quand même assez impeccable. On n'entend pas de bruit derrière. C'est même... Carrément hyper agréable en fait D'avoir un micro comme ça qu'on branche et qui marche super bien Qui donne un rendu extrêmement fidèle Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo On a le filtre anti-pop qui est intégré à l'araignée Comme ça ça nous évite les Je vais vous montrer maintenant si j'enlève le filtre anti-pop Voir que ça casse un peu les oreilles, donc vraiment là je suis proche du micro parce que j'ai envie de tester, voir si euh, ça restitue bien la voix. Mais on peut également le mettre un peu plus loin. On va continuer à m'entendre et on m'entendra toujours sur Discord par exemple. On peut parler comme ça avec le micro à côté et continuer à jouer sur son PC avec ses potes. Ce qui est bien également, c'est que ça dérange pas avec le casque. On va également tester quelque chose qui est très important chez euh, les gamers, si on peut dire, tout ce qui est Twitch, etc. On va tester, en fait, le clavier. Moi, j'ai un clavier mécanique qui fait pas mal de bruit. Du coup, on va tester et voir si ça a un impact ou pas, si le micro capte les sons. Comme je vous l'ai dit, normalement, c'est un micro directionnel, donc il prend le son uniquement vers l'avant. Si je me décale sur le côté, on peut entendre que ma voix est fortement diminuée. Si je me remets devant, on m'entend bien. Si je me remets sur le côté, je ne vous dis pas si je vais derrière ce que ça donne. Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me sens et oh. je me rappelle plus des parts de la musique du coup on va tester maintenant le clavier donc je me suis ouvert un petit bloc note je vais garder audacity en arrière-plan pour voir un petit peu si on voit et je vais essayer de voir ce que ça donne c'est parti mmh. Bon, voilà, vous avez sans doute dû entendre un petit peu le bruit, donc le micro capte un petit peu quand même ces petits clics. Je pense que si on parle, on fait du commentary euh, par exemple sur un jeu vidéo, et qu'on joue, on fait ZQSD, etc. Là, par exemple, on n'entendra pas le son, on n'entendra que ma voix, on entendra peut-être les clics en arrière-plan, mais on les entendra pas euh, énormément de tout. Aussi, j'ai un clavier mécanique qui fait énormément de bruit, donc c'est pour ça. En tout cas, j'ai pu vous faire une impression audio de cette qualité de microphone qui, moi, me plaît particulièrement bien. Et j'espère que vous aussi, vous trouvez cette qualité audio plutôt euh, correcte. Quand même, ce microphone, pour son prix, a une qualité irréprochable. Si vous faites, comme je vous l'ai dit, des petits streams sur Twitch ou alors des vidéos sur YouTube ou même juste parler avec ses potes sur Discord, ça marche très bien, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai été bluffé par la qualité d'un microphone USB et je le recommande vraiment. Donc si vous en avez besoin et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à commander ce produit il est disponible dans la description. De cette vidéo Bon et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas à me le demander soit dans les commentaires soit juste en dessous dans les commentaires ou alors sur mon serveur discord toutes les infos sont dans la description je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde